mais tu fais des groupes pour parler de sexe et les gens, ils, osent, euh, ils ont envie de parler de sexe en groupe Oui, oui et oui. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet hyper important. Depuis un petit moment, je travaille de moins en moins en individuel, j'en fais toujours bien sûr, mais de plus en plus en groupe pour parler de sexualité, d'intimité, de libido, de tout ce qui va autour de ça. Pourquoi Parce que globalement, dans la sexualité, on a tous des hontes, des peurs, des traumatismes. Un truc intéressant sur la honte, c'est que c'est une émotion sociale. Il n'y a personne qui naît au monde en tant que bébé et qui se dit « Ah, je ne suis pas assez bien. Ah, je ne mérite pas d'avoir du plaisir. » Non, quand on est bébé, on sait qu'on a envie d'avoir du plaisir, que enfin, voilà, on n'est pas plein de honte. La honte, c'est une émotion sociale. Ça se construit en groupe, donc pour en sortir, on a besoin de pouvoir parler en groupe. Nos blessures relationnelles, ça se guérit au contact aimant d'autrui. On ne peut pas guérir nos blessures relationnelles seul dans l'isolation. On ne peut pas guérir notre peur de la relation bah, tout seul dans notre coin, dans notre cave. Non, ce n'est pas possible. Donc C'est pour ça que de plus en plus, je fais des thérapies de groupe. Parce qu'il y en a marre de se sentir seul avec nos problèmes. Mais moi, j'ai des centaines de clients qui me disent « Mais j'ai l'impression d'avoir un problème, je dois être la seule à qui ça arrive, je suis vraiment étrange, je me trouve pas normale. » Et là, elles arrivent ou ils arrivent dans un groupe. On est une quinzaine. Et il y a trois personnes qui disent, mais genre mot à mot, ce qu'elle aurait pu dire. Et ça fait oh « Ah, ouais, je ne savais pas. Ah, mais moi aussi. » Et du coup, on se sent moins seul. Et donc j'ai envie de dire, il y en a marre de l'isolation. Il y en a marre d'être tout seul avec nos questions, nos doutes, nos problèmes. Je pensais à un couple qui venait me voir, un individuel, et qui me disait « Bah en fait, autour de nous, les gens pensent probablement qu'on est le petit couple parfait, que tout va bien entre nous, parce que personne ne sait que ça fait trois ans qu'on n'a pas fait l'amour. Et personne ne sait à quel point on est déchiré, qu'on est peut-être sur le point de se séparer parce qu'on n'arrive pas à se rejoindre sexuellement. » Pour tous nos amis, tout va bien. Et probablement que pour tous leurs amis, il y en a plein d'entre eux qui vont pas bien non plus. Mais eux, ont l'impression que tous les autres vont bien. Enfin bref, vous voyez là où je veux en venir. On parle pas assez de sexe et du coup, on se demande un peu ce qui se passe dans la vie des autres. On a l'impression que c'est ce, nous qui ne sommes pas normales. Alors que non, non, vous êtes normal, normaux, on a juste besoin de parler plus. Donc si vous en avez marre d'être dans l'isolation, si vous avez envie de vous sentir normal, de vous sentir appartenir, de vous sentir compris par quelqu'un qui vit ou a vécu la même chose que vous, et peut-être à transformer cette situation, contactez-moi, il y a des groupes, on peut vous accompagner, on peut faire ça tous ensemble, on peut sortir de la honte. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, et si c'est simple pour vous de parler à vos amis autour de vous de la sexualité, de sujets sensibles, de ce qui se passe pour vous, de vos doutes, de vos questions. Dites-moi tout ça dans les commentaires.